Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous continuons avec euh, l'élément texte. Pour information, euh, nous utilisons l'outil Chita de la plateforme Budroll hein, pour cette présentation. Donc, nous parlons de création de sites web. Ok, donc nous continuons avec les textes. Ce texte, par exemple, là, on aimerait le, le modifier. Okay, la couleur déjà ne nous plaît pas, on veut le changer. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer dessus deux fois comme je viens de le faire. Je clique dans le vide pour ressortir. Je clique sur le texte deux fois. Et j'ai ces fonctionnalités qui vont avec le test. Donc je vais changer la couleur du texte. Je sélectionne le texte et je viens là. Et j'ai toutes sortes de couleurs que je peux choisir. Je clique sur le blanc. Et normalement, actuellement c'est blanc. Pour voir l'effet, je clique dans le vide. Pour voir ça. Ok, donc j'ai le blanc, c'est super. Si je veux continuer à modifier mon test, je clique deux fois dessus supposons que j'ai des codes couleurs, un code couleur spécifique hein, que je veux utiliser. Je peux venir là et je mets mon code couleur que je veux. Je vais mettre par exemple 312 E2D, je fais « OK ». Et là, je vais avoir une couleur qui, ressemble, qui correspond à ce que je viens de marquer, OK C'est ça. Euh, donc, ça, c'est des choses que je peux faire hein, si j'ai des codes couleurs spécifiques. Euh, pour celui-ci, donc à côté, le, hein, le A, donc on, on travaille sur celui-ci, le A qui est sur le côté, c'est pour surligner mon texte. Okay, je prends. Pareil, c'est la même ponce, Ça fonctionne de la même manière. Je peux utiliser des codes couleurs spécifiques si j'ai le code couleur. Sinon, j'utilise des, des couleurs standard. Okay, Ils sont prédéfinis pour moi. Donc là, j'ai surligné mon texte. Je, on continue. Supposons que je veux enlever l'effet surligne, je clique sur automatique et ça s'enlève. Là, on va remettre notre texte sur une couleur blanche pour continuer. Une couleur blanche. OK. Donc, ensuite, euh, supposons par exemple que je veux rajouter des icônes hein, pour mon texte. Sur mon texte, je peux le faire en cliquant sur le drapeau. Et là, je peux choisir l'icône qui va bien. Vous avez vu qu'il y a une barre de recherche. Je peux lancer des recherches. Seulement ça marche en anglais. Donc si je veux chercher un truc de téléphone, je vais taper phone, par exemple, là, et je clique sur chercher et là j'ai des icônes que je peux utiliser pour avec mon texte euh, le a là c'est pour par exemple donner du relief à mon texte ok je clique sur le a et je vais changer la couleur de, de ma de la relief je vais prendre du jaune pourquoi comme ça ça va taper dans l'œil et je peux mettre ça sur 3 par exemple pour qu'on voit bien 3 celui-ci c'est pour rendre pour, pour, pour que ce soit ok je le mets comme ça vous voyez voilà. Donc, vous voyez l'effet que ça, ça rend derrière je sélectionne de nouveau je reviens là je reviens là et si j'enlève l'effet brouillé ça donne quoi ça sera un peu plus net ok c'est comme ça que vous donnez un peu de relief à vos tests donc pour enlever l'effet de relief je remets tout à zéro et c'est bon ça s'enlève ok donc ça c'est les choses que euh, vous pouvez faire avec euh, votre texte et il y a, si je veux rendre mon texte, là, actuellement, c'est déjà gras. Mais si je veux le rendre un peu plus gras, etc., je clique sur le bœuf, si je veux l'incliner, si je veux surligner C'est des choses que je peux faire, d'accord Tout ça, je clique dans le vide pour que vous voyez l'effet. Je, je retourne dessus. hop Si je veux, par exemple, là, euh, barrer mon texte, ça, je peux le faire aussi. Je clique dans le vide pour que vous voyez. Bon, normalement, je dois avoir, ça doit se faire de la même couleur. Donc, si vous... Vous, vous retrouvez dans une configuration où ce n'est pas la même couleur. Bon, n'hésitez pas à hein, de retourner sur les couleurs et de retravailler les couleurs. D'accord Et normalement, je dois avoir la même couleur. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce test. On reparlera des autres fonctionnalités dans une prochaine présentation. Donc, vos questions, vos remarques sont les bienvenues. Et si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous, nous avons créé une plateforme pour ça, hein, une plateforme de formation gratuite. Vous pouvez accéder, aller sur notre site awdu.fr vous scrollez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton comment Je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous pourrez créer votre compte. Euh, de, de formation gratuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant agence AWDE. On se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.